Peggy 16 La vouivre immortelle, de ce que nous savons, aurait le pouvoir de réduire à néant le fondement même des écosystèmes. Nous devons à tout prix l'arrêter Vous la connaissez Bien avant que la première flotte nous soit envoyée, un explorateur cherchait le nouveau monde. J'espérais que nos chemins se croisent de nouveau. Ça alors. Un chant L'écosystème La vouivre immortelle Est-ce que... ça parle du Velcana On a besoin du troche dragon maintenant Nous avons trouvé des failles non-naturelles un peu partout dans les environs. Cela indique une importante activité sismique dans la région. Attendez un peu. Mmh, la vouivre immortelle. Merde C'est peut-être une mission pour la cinquième flotte, mais votre maître voulait que vous trouviez quelque chose. Si vous ne cherchez pas la vérité, elle sera perdue pour toujours. Venez avec nous. Combattez avec courage et intelligence. Ah, hey nous y sommes. for the players.